Salut tout le monde, et ben voilà, du coup on se retrouve euh, bah, cette nouvelle semaine pour une nouvelle vidéo. Euh, comme vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, j'avais annoncé qu'on allait faire un nouvel unboxing sur la chaîne, parce que ça me fait plaisir et que... Euh, et que ben bah, voilà, tout simplement, c'est sur un petit produit que je voulais euh, parler sur la chaîne depuis un moment. Donc aujourd'hui, on est sur des masques faciaux euh, de, la taille, de taille M. Donc du 6059 avec filtre 5935 et 501, c'est des masques 3M. Donc 3M, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait principalement tout ce qui concerne les masques. Donc masquillage respiratoire, pour le travail et toutes ces choses-là. Donc voilà le petit unboxing en question. On est sur un pack. Euh, donc, vous allez avoir une petite fiche là avec les infos, le prix, tout ça parce que comme ça ce sera en direct. Parce que suivant si l'Espagne, il y a des prix qui évoluent. Donc, là vous avez un petit pack de filtres simples, hop là, en plein 4, ça ira mieux. Euh, donc, du 59,35. Donc, voilà, ça c'est filtre anti-poussière. Après, dans ce pack là, on a les plaques en plastique qui permet de plaquer justement ces gros blocs. Sur le côté, donc vous voyez, en fait ces plaques là en plastique se calent, hop là, on le voit ici, voilà, juste sur le dessus. C'est plutôt dans le cadre où on rajoute une protection euh, anti-poussière et compagnie. On a dans le pack présent, hop là, donc les recharges et la partie de filtre en général. Donc ici on est, chez, on est sur du 60-59. Euh, voilà, vous avez les différents écrits différentes choses qui se, qui se placent donc et un petit, comment dire, un petit mode d'emploi tout simplement donc, qui se plug sur les masques 3M. Évidemment, ça fonctionne aussi bien sur des petits masques faciaux comme ça individuels que sur des choses plus intégrales. Hop là. On a aussi des petits bouchons d'oreilles, ça c'est cool. Le carton de côté. Et donc, voici l'élément principal que je voulais vous montrer. Euh, donc, euh, petit masque 3M, un, donc taille M également, euh, version euh, 6000 ou numération 6000, hein, je ne sais pas comment on pourra dire exactement. Donc, vous avez en termes de langue, il y a de quoi faire. <rire> C'est vendu partout dans le monde. Et du coup, principalement, dans l'idée... Vous avez le masque là, avec le petit manuel évidemment. Et un sachet pour le, le transporter. Je ne sais pas comment on pourrait dire. Et en fait, moi, j'ai dans l'idée de l'utiliser donc aussi bien dans le cadre pour du bricolage, hein, sur toutes ces choses-là, que évidemment ça pourrait être utilisable euh, aussi par rapport aux manifestations, comme vous le voyez euh, depuis les gilets jaunes, jusqu'à pendant euh, toutes les manifestations. Qui a eu dans le cadre du Covid-19, des anti-masques, des anti passes et compagnie. Euh, je ne fais pas du tout partie de ce monde-là, mais je me dis simplement que si à l'occasion, il y a besoin d'aller manifester pour telle ou telle chose, eh bien, je veux juste avoir un matériel qui me permette de passer, euh, en tout cas de continuer de marcher, même s'il y a des bombes lacrymo et compagnie qui sont balancées. Ce qui me permettrait juste bah, d'éviter d'avoir... Euh... <rire> la merde au poumon, euh, et du coup également de, de simplement, au cas où, être bien en général. Donc vous avez un ensemble de sangles qui se calent à l'arrière de la tête, et un retour là, un petit peu comme sur les, les masques FFP2, où ça fait un retour à l'arrière, je crois, hein. tac, comme ça. Vous vous et ça tient. Et après vous enlevez, vous avez moyen de régler légèrement avec les sangles ici. Vous appuyez, vous tirez, tac. Et donc voilà, dans l'idée, on est sur quelque chose de, de plutôt, un, un pack plutôt intéressant. Vous avez, comme je vous le disais avant, ces petites bestioles, ces petites créatures-là qui se pluggent sur les côtés. Vous pouvez rajouter le filtre et le plastique encore par-dessus. Vous avez quelque chose qui tient plus dans le temps, évidemment, sur tout ça. Donc à l'occasion, euh, j'achèterai différentes choses parce que sur ces packs-là, là, euh, là c'est spécifique à une seule utilisation. Mais vous en avez d'autres dans le cadre qui sont là plus pour les contaminants, pour plein de types de contaminants différents. Je vais vous faire une petite liste là sur le côté. Donc vous voyez aussi bien pour ce qui est des gaz ammoniaques ou des choses en lien avec la peinture ou avec les toxines ou avec des choses un petit peu alimentées ou des choses de style-là. Je pense par rapport aux poubelles, j'imagine. Euh, je ne connais pas assez, mais en tout cas, euh, voilà, c'est une petite présentation euh, rapidos. Je continue à me, me, me documenter, m'équiper sur un petit peu toutes ces choses-là et je vous conseille d'en faire autant. Également, du coup, ma problématique, là, dans l'immédiat, c'est que, ben, en fait, j'ai ce masque-là, mais euh, ça me dérange un peu de l'avoir dans la boîte. En fait, je me dis simplement que si j'ai besoin de l'utiliser ou de le prendre rapidement, ben, si je suis obligé de le chercher dans une boîte qui est dans un carton, qui est rangé dans, dans un meuble, c'est un peu la merde. Peut-être que pour le conditionnement, c'est bien, mais en termes d'utilisation, c'est un petit peu pourri. Du coup, je vais partir du principe que je vais essayer de me trouver un support. Et justement, comme je vous en ai parlé il y a quelques temps, de supports euh, qui se font en impression 3D. Donc, je vais me faire un support en impression 3D pour ce masque-là. Et puis comme ça, je pourrais vous montrer en fonctionnement en direct, l'entreposage, comment ça se passe avec ces petites choses à côté-là et le tout prêt à être utilisé à n'importe quel moment. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu au cas où. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici. Et je te laisse également deux autres vidéos sur la chaîne, sur ce que j'ai fait, des choses qui pourront peut-être t'intéresser. Donc une vidéo de la chaîne et puis une autre, un petit peu, on va dire à la dernière vidéo sortie actuellement. Eh bien, merci d'avoir cliqué, merci d'avoir regardé et euh, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao